Un petit bonus, on va déjà se faire sous mes fois 1000 fois 1000 sur cette toute petite mousse que j'ai déjà commencé un petit peu à charcuter et donc on peut observer que c'est vraiment très Alors quand je vais zoomer sur mon doigt, on verra si j'ai quelques copeaux qui me restent, ça peut être vraiment bizarre Alors, on a vu que c'était vraiment bizarre. C'est euh, bon, euh, je sais pas du tout en quoi c'est fait. En tout cas, je pense pas que ce soit le truc le plus naturel qui existe sur Terre. Alors, on est tout de suite parti avec le pinceau à tous les artistes. Parce que ça Et profite. te laisser partir sans checker si la théorie de, de la sueur fonctionne Et effectivement toutes les gouttes que tu vois sur le doigt sont de la sueur logiquement Donc euh, tu es en train de transpirer H24, c'est vraiment <rire> très bizarre Et ça c'est euh, le truc que j'ai touché tout à l'heure, le truc vert, tu sais le J'ai touché avec mon doigt et du coup il y a plein de trucs qui sont coincés dans mon doigt, ça fait très J'espère que, s'il te plaît, dis-moi si tu souhaites.